L'idée voilà, d'une chronographie, c'était déjà de, peu de prendre la suite de ce qu'on a fait avec l'infographie, les infographies, enfin ce qu'on a fait, ce que Nicolas Guilhera, le graphiste, avait déjà fait avec les infographies, les euh, infographies de la Seconde Guerre mondiale, de la romantique, etc., la Révolution française aussi, avec un autre graphiste passé composé, euh, de, de, de travailler justement sur cet aspect visuel pour essayer de mettre de la, alors soit de la donnée en, en, en visuel, euh, soit de l'information tout simplement. Et donc on s'était dit que ça pouvait être intéressant de travailler aussi euh, bah, la chronologie qui est quand même euh, finalement la base de ce qu'on fait en histoire, hein, d'essayer de mettre des choses, de les séquencer dans le temps, de leur donner du sens aussi euh, dans, ce, dans ce séquençage dans le temps. Et, euh, et on s'est appuyé sur des, sur des vieilles chronos des années 70 qui étaient déjà très visuelles en fait, avec, euh, avec des, des polices qui étaient plus ou moins grosses, euh, beaucoup de couleurs, et on s'était dit que c'était intéressant de reprendre ça de manière plus moderne, avec, euh, avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec, euh, avec les infographies, qu'on fait très bien, et que Nicolas Guéra fait, fait très, très bien, parce qu'il a fait un travail formidable sur ce, sur ce projet. Et, euh, et voilà comment est née ce, cette idée. On a travaillé le format, et, euh, et on est arrivé à cette idée de, de finalement, euh, euh, essayer de, de, de faire une liste des dates importantes, enfin plus ou moins importantes, avec des... On a pris aussi le parti de ne pas rester sur l'histoire-bataille, parce que là, il s'agit de faire la Seconde Guerre mondiale, mais de ne pas rester sur l'histoire-bataille, sur le temps de l'état-major finalement, mais de prendre le temps des civils euh, aussi, les bombardements, euh, ce que c'est que de vivre aussi le temps de la guerre, et, euh, et de le mettre euh, sous forme visuelle, c'est-à-dire de, de chaque date correspond à une, une icône, une image, un pictogramme, euh, il va y avoir des pictogrammes qui portent sur la vie des civils, des pictogrammes qui portent sur euh, là, une offensive, une contre-offensive, un siège, un bombardement et de, de montrer des effets de coagulation aussi. Euh, voilà, le, le temps de la guerre, il se déploie, il se dilate, il n'est pas toujours le même euh, à n'importe quel moment. Et, de, et on a des effets visuels assez intéressants. Autour de Barbarossa, par exemple, on voit que la campagne de Barbarossa, elle crée un, un moment particulier. On sent que c'est un tournant aussi. Euh, voilà, c'est ça qu'on a essayé euh, visuellement de, de montrer, en même temps en ciblant des, des publics aussi jeunes. Euh, notamment, le, moi je suis enseignant, donc c'était important pour moi de parler aussi à des soit aux enseignants du secondaire, mais également aux élèves. Alors on a, on a, on a évoqué un certain nombre de, de périodes et on se dit que la Seconde Guerre mondiale, c'était finalement ce qui se prêtait le mieux. Et avec le recul, je pense que c'est le cas. Euh, parce que c'est un événement monstre hein, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis on a pris le parti aussi d'élargir la chronologie, euh, pas de prendre les, le séquençage habituel 39-45, mais euh, celui qui déjà est bien travaillé par l'histographie, de prendre la seconde moitié des années 30 jusqu'à l'après-guerre, donc de montrer vraiment, là encore une fois, qu'il y a un temps de la guerre assez large. Euh, pour aussi paraître sur le théâtre européen. Et la Seconde Guerre mondiale était intéressante parce qu'il se passe beaucoup de choses, qu'en même temps il y a cette multiplicité des temps, et euh, l'idée euh, que ça soit aussi un temps assez court, euh, pour pouvoir faire des causes-conséquences, de, de, de travailler le concept, de travailler le format, euh, le, le, la période Seconde Guerre mondiale était intéressante. Euh, elle était suffisamment riche et en même temps euh, euh, porteuse de sens. J'ai envie de dire que le public c'est aussi celui qui se l'approprie, euh, Voilà, c'est toujours un peu euh, cette, cette petite latence où on verra qui se l'approprie on aura peut-être des surprises là-dessus mais oui moi j'ai pensé d'abord aux enseignants du secondaire qui euh, parce que je pense qu'un élève aura ça demande une petite prise en main il y a beaucoup de choses beaucoup de densité euh, mais les élèves pourront accompagner avec des enseignants euh, se saisir de l'objet et avoir une approche de la chronologie différente qui leur permettra de rentrer dans l'événement de manière à mon avis moins abstraite euh, parfois euh, et notamment dans la chronologie, on sait que c'est vraiment un peu le solfège, hein. il faut passer par là, ça peut être un peu rébarbatif. Et là, pour moi, c'est une façon aussi de, de, de, de voir, le, plutôt qu'une liste de dates qui fait pas forcément sens, d'avoir une autre vision de, de ça. Donc on a pensé d'abord aux enseignants du secondaire, et, euh, et puis après, évidemment, un grand public cultivé hein, qui s'intéresse à l'histoire, des amateurs de la seconde guerre mondiale, bien sûr, des amateurs de la guerre, enfin euh, de l'histoire de la guerre, et puis de l'histoire de manière générale.